La ferme de Drancy elle est ouverte sur son environnement au niveau local, par la convention qu'on a avec l'IME La Doucette. Donc on reçoit ces groupes trois fois par semaine, ça permet de réaliser ce qu'on appelle de la médiation animale, c'est faire passer des choses par les animaux, par contact des animaux, ça peut apaiser les jeunes, ça peut leur, euh, leur faire euh, acquérir des compétences euh, qu'ils n'auraient pas forcément eu avec l'école par ces activités-là. également un partenariat au niveau régional. Donc, on a créé avec la ferme de Rouenis-sous-Bois euh, il y a actuellement un peu plus d'un an qui consiste à regrouper un maximum de fermes pédagogiques, associatives ou de collectivités en île de france pour permettre de réaliser des échanges euh, d'animaux en priorité et après on a également des conseils euh, éventuellement on fait des journées de formation entre nous qui permet également d'augmenter de, de, nos compétences sur certains domaines qu'on n'a pas forcément que ça peut être les potagers ça peut être les ruchers ça peut être la pédagogie la médiation ça peut être tout un tas de sujets différents on aimerait qu'elle soit plus portée sur le niveau de la pédagogie, qu'on arrive à développer avec des écoles éventuellement des rencontres régulières, des maternelles ou des primaires, et qu'on puisse sensibiliser vraiment ces enfants-là sur euh, éventuellement le développement durable, sur le bien-être des animaux et sur la nutrition des animaux, et d'où viennent les aliments euh, qu'ils peuvent consommer régulièrement au niveau des fruits et des légumes. La ville de Drancy a obtenu une subvention pour le réaménagement de la ferme pédagogique qui va nous permettre d'accroître nos locaux et également du coup d'accroître la pédagogie.